Oui. Ah, merci beaucoup. Allez. Au mmh. Mmh. Merci beaucoup. Merci Hmm. le beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hmm. beaucoup. Merci on a fait quoi? comme ça? On a Nana Nana à bientôt Oui Nana Nana une célébrité, toi, maintenant T'es Une célébrité Nana Nana Nana Nana Maintenant, non. Et non. Allez les amis c'est parti Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En fait, je suis en train de vous parler dans les toilettes ici, exactement. Je pense que vous m'entendez pas. Ça fait beaucoup de bruit. On est actuellement entre Montréal, non, le Canada, Vancouver, direction Paris. On a fait un transit là-bas. Je vais vous reprendre quand on sera à Paris. Ça sera beaucoup mieux. Ça fait super plaisir de pouvoir vlogger, partager tout ça avec vous. Une aventure qui va, bah, qui va commencer en France. Donc, je fais de très gros bisous et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon appétit. place du parlement pour le vin vous avez place du palais ouais, si vous aimez faire les magasins, il faut aller rue Sainte-Catherine. Ah oui oui, ils ont un Zara là-bas. Oui. Ok ça. Va. Ah moi je suis ça fan va, des Zara. Les amis on se retrouve que maintenant on est actuellement à l'hôtel là je suis sur le lit on vient de finir de prendre le petit déjeuner hier soir j'ai pas, j'ai pas pu finir parce que j'étais complètement KO c'était vraiment pouf et même Kevin il est en train de chercher à manger et tout et il s'est assoupi <rire> jusqu'à bah, ce matin Là ça fait du bien, on a mangé un bon petit déjeuner Je vous ai posté aussi une nouvelle photo sur mon compte Instagram Et sur mon compte TikTok également, n'oubliez pas d'aller la voir Et puis voilà, je pense que cette vidéo, ça va être une vidéo assez courte C'est sur notre départ d'Haïti jusqu'à Bordeaux Et puis euh, là, on va refilmer une nouvelle vidéo Du coup, je vais faire un genre de vlog Et là, programme de la journée, ça va être plutôt chargé Donc on va essayer de... J'espère qu'on va pouvoir tout faire En tout cas les amis, n'oubliez pas bah, de liker cette vidéo De vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait et puis voilà de partager aussi si ça vous intéresse enfin de, de nous encourager bah, à continuer à filmer tout ça on vient de prendre nos cartes sim donc maintenant on est connecté au monde et on est exactement sur la rue de Sainte-Catherine Salut. Salut Ça va Ça va Carrément bien, ouais We touch, we touch commander des sushis Attends il arrive hein Merci. Il arrive Alors les amis là on vient tout juste de commander des sushis pour ce soir Il est actuellement je crois 20h 20h30 par là On dirait pas parce que vous voyez là 20h et il y a du soleil Je vous ai pas beaucoup beaucoup parlé aujourd'hui Mais voilà c'était plus pour vous montrer des images de Bordeaux Et c'est super beau hein, franchement Ça y est t'as réussi Excellent Voilà la commande de sushis Ce que j'aime pour mes amis, adorés. Oh, c'est <rire> gentil, merci beaucoup. We are, we are dreaming in the dark, we are nothing more than dust. Search for you, stay alive. Il ne reste plus qu'à vous dire, les amis. Prenez soin de vous. Maurou, Nana, et à bientôt. Ciao. Mmh. Mmh. Mmh.